Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 26 juillet au 1er août. Vous allez retrouver tous les signes dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo spéciale du mois d'août, une vidéo par signe. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, évidemment, et puis vous pouvez aller sur Tipeee si vous voulez nous poser des questions, on, on répond, on vous répond avec Zoé, et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a deux euh, choses importantes, c'est l'entrée du Soleil et de Vénus en Lion. Donc, alors insistez le plus possible sur la séduction parce que vous allez en avoir des tonnes. Hein. Euh, euh, les, les planètes occupent un secteur qui parle de justement de, de plaire et qui parle de votre image. Donc votre, vous aurez une bonne image vis-à-vis -vis des autres, autant en profiter pour faire assaut de séduction hein. et quand vous le voulez, le bélier, hein, vous mettez la gomme et justement euh, bon, si le premier er décan va être le, le premier à recevoir ces aspects du Soleil et de Vénus, c'est ben le deuxième décan, lui il a Mars, donc lui il va mettre la gomme hein, euh, pour séduire aussi, puisque Mars est également en Lion, donc vous aurez euh, une énergie très forte et vous allez très certainement la mettre dans une conquête. Alors Essayez euh, quand même euh, de ne pas être trop offensif, enfin, vous savez quand on veut séduire quelqu'un, euh, bah, il faut pas euh, qu'il ait l'impression ou quelle ait l'impression d'être un peu euh, agressé. Hein. Avec Mars souvent, euh, euh, je vous dis, on est offensif, donc il y a un côté un petit peu à, qui peut paraître agressif, même s'il ne l'est pas. Euh, mais bon, euh, c'est aussi, euh, bon, certains en profiteront pour faire de la compétition et pour gagner, parce que c'est dans votre ADN, vous êtes, euh, hein, soit vous êtes en compétition avec quelqu'un pour séduire, soit vous êtes en compétition euh, sportive ou professionnelle, quoi qu'il en soit, donc avec Mars en Lyon, vous pouvez euh, y aller côté euh, compétition. Je pense que vous partirez euh, gagnant, ce sera en tout cas ce qu'il faudra vous mettre dans la tête, hein, euh, euh, parce que le mental est aussi important que la forme physique, alors la forme physique bien évidemment vous l'aurez, euh, tout simplement il faut que vous décidiez dans votre tête que c'est vous qui allez gagner. Par contre, il y aura juste un petit euh, désagrément pour le 3e décan avec l'opposition de Mercure et, et Pluton, je vous conseille de faire attention dans vos relations avec les autres à la manière dont vous vous exprimez, parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais parfois vous dites les choses vraiment un peu trop euh, crûment. De bonnes journées pour vous euh, mercredi et jeudi et surtout jeudi, Puisque c'est la nouvelle lune du lion, elle vous éclaire, elle vous, euh, elle éclaire encore plus euh, votre séduction, euh, votre image et, et le, le, le côté extrêmement charmeur que vous pouvez avoir. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, et euh, eh bien Vénus, votre planète maîtresse, celle qui compte le plus, rejoint le Soleil dans le signe du Lion. Euh, donc je vous ai expliqué la semaine dernière que le Lion c'est quand même un signe important de votre thème, c'est un des quatre angles, et donc cette conjonction du Soleil et de Vénus, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous donner envie d'être gentil, de vous préoccuper de vos proches, de la famille, de la maison aussi. Hein. Et euh, si vous êtes féru de, de décoration, hein, comme beaucoup de taureaux, vous aimez les belles choses, ben c'est le moment peut-être d'aller chiner chez les antiquaires ou de... Euh, enfin, pas chez les antiquaires, même chez les brocanteurs, hein, euh, et de trouver quelques objets qui vont agrémenter euh, votre, euh, votre décor. Maintenant, si vous partez en vacances, peut-être que vous serez dans une maison de famille, et alors là, il y aura plein de souvenirs qui vont remonter à la surface. Euh, je ne dis pas que ça va provoquer de la nostalgie, mais vous vous direz, ah, c'était le bon vieux temps! Par ailleurs, il y a quand même euh, ce Mars qui se trouve également en Lyon hein, pour certains d'entre vous du deuxième e décan. Alors là, il peut y avoir une petite engueulade avec quelqu'un de la famille, ou alors vous êtes dérangé dans votre tranquillité, euh, il y a des travaux, etc. Euh, bon, comment bien vivre la conjoncture? Euh, simplement il faut euh, essayer de ne pas euh, comment dire, laisser déborder votre nervosité, votre agressivité. Je sais bien, c'est pas trop votre truc, mais bon, quand on est comme ça, sollicité par Mars, on a tendance à être un petit peu brusque avec les, les, les personnes qu'on juge responsables. Hein. Et parfois on peut se tromper hein, de, de personnes responsables. Donc Hein? vous vous apaisez un petit peu les choses, vous ne laissez pas euh, la colère monter en vous, vous vous expliquez hein, tout simplement. Et, et, et le troisième e décan a d'ailleurs euh, un, un bon mercure qui va lui permettre de trouver euh, le moyen de communiquer de manière très positive avec son entourage. Lundi après-midi et mardi seront vraiment de bonnes journées pour vous ami Taureau, euh, tout simplement parce que la communication sera au premier plan et que vous aurez peut-être des nouvelles euh, que vous n'attendiez pas de l'un de vos proches et ça vous mettra vraiment de bonne humeur. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, euh, le Lion est toujours en vedette, hein, vous savez le Soleil est rentré la semaine dernière et puis Vénus rejoint euh, l'astre solaire euh, en Lion euh, là, euh, euh, cette semaine, et c'est une bonne conjoncture pour vous, vous allez être tellement gentil, tellement aimable, drôle aussi, sympathique, vous allez avoir une espèce de petite cour autour de vous, et bon, ce sont des gens que vous connaissez déjà, mais ils, bon, ils seront euh, attirés par euh, euh, cette euh, légèreté, cette... Euh, vous, vous ne peserez pas euh, sur c'est ça qui est bien, euh, vous, vous aurez... Euh, vous, vous voyez, vous, vous irez par petites touches euh, délicates, enfin... Euh, euh, et, et, et finalement ça vous attirera euh, toutes les sympathies. Euh, essayez simplement de ne pas être indiscret comme ça vous arrive souvent, pas d'être trop bavard, euh, et euh, bon pour le premier décan il n'y a pas de problème, c'est surtout pour le second décan que ça risque d'être un petit peu plus euh, euh, comment dire, vous risquez d'être un peu virulent par moment parce que il euh, y aura quelqu'un qui risque de vous énerver un peu dans ce, dans votre entourage. Hein. Donc euh, là, pour le coup, oh, ben la meilleure chose à faire, c'est de ne pas rester. Hein. Euh, vous allez faire un tour, vous allez voir d'autres amis. Ben, vous ne restez pas à côté de cette personne qui vous énerve parce que finalement, ça ne peut que mal se terminer, hein, ça c'est sûr. Ensuite on a Mercure aussi hein, qui, qui fait une opposition avec Pluton, ça concerne surtout le troisième e décan qui peut... Il euh, euh, y a une notion de secret qui doit rester secret, euh, et, mais ça vous pèse, hein, c'est pas, pas du tout quelque chose que vous appréciez. Euh, de toute façon, le Gémeaux n'aime pas garder des secrets, donc à mon avis, ça va sortir sous peu. Mercredi après-midi et jeudi, eh bien la Lune occupera le Lion, ce sera d'ailleurs la nouvelle Lune, et c'est une bonne nouvelle Lune pour vous, hein, amis Gémeaux, puisque puisqu'elle éclaire toutes vos qualités de Gémeaux, c'est-à-dire le, la, le sens de, de la communication, les échanges, l'humour dont vous êtes capable, la curiosité aussi hein, qui est une de vos principales qualités, je dirais que c'est une qualité, hein, euh, et euh, bon une façon d'être avec les autres qui les fait rire. Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine euh, il y a plusieurs choses, hein, il y a les planètes en Lion parce que Vénus rejoint euh, le Soleil en Lion, Mars est également en Lyon et euh, en revanche Mercure est chez vous et Mercure chez vous dans votre troisième décan elle s'oppose à Pluton donc il y a certainement quelque chose qui vous tracasse énormément et c'est pas du tout la première fois euh, que le problème vient sur le devant de la scène, il vous est conseillé d'approfondir euh, la question et euh, de considérer euh, votre intérêt plus que les intérêts de l'autre, c'est à dire que par apparemment vous avez donné un petit peu trop de pouvoir euh, que ce soit un conjoint, un ami, un enfant même, hein, c'est possible, et que euh, donc euh, il ou elle en abuse, et il faut vraiment que vous remettiez les choses à l'équilibre, euh, c'est un travail de longue haleine, vous n'y arriverez pas tout de suite, mais ce qu'il faut c'est que vous en soyez conscient, c'est ça le plus important, parce que souvent avec les aspects de Pluton on ne voit pas ce qui se passe, on est mené, hein, on est malgré nous euh, conduit à faire des choses ou à dire des choses qu'on ne devrait pas ni faire ni dire, mais il euh, y a ce côté euh, euh, comment dire, un peu sournois hein, de Pluton et de quelqu'un qui euh, peut-être hein, vous manipule. Donc il faut sortir de ça. Il y a un autre élément hein, euh, qu'on n'oublie pas, c'est l'opposition de Saturne pour le deuxième décan. Elle, euh, elle a un côté euh, frein, hein, euh, elle a un côté un petit peu... Euh, ou alors euh, elle provoque euh, un sentiment de solitude hein, pour certains d'entre vous. Euh, il est important que vous dépassiez un peu votre tendance à vous refermer, à, à mettre votre carapace de cancer parce que vous avez peur de souffrir, ou que euh, bah vous n'êtes pas euh, bien dans votre peau. Je vous conseille d'aller quand même vers les autres et de partager, c'est important, avec Saturne on a tendance à garder les choses pour soi. Exprimez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur à des personnes de confiance hein, évidemment, et vous verrez ça vous fera du bien. Vendredi et samedi matin devraient être plutôt agréables puisque la Lune occupera le signe ami du Taureau et qu'il y aura de l'amitié dans l'air. Justement, c'est peut-être le moment de vous confier à l'un de vos amis, donc je répète quelqu'un en qui vous avez confiance, et ça vous déchargera d'un poids, en tout cas si vous êtes du deuxième e décan. millions et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, encore une fois bon anniversaire, le Soleil est rentré, il y a très peu de temps dans votre signe et devinez quoi Vénus le rejoint cette semaine, donc vous allez avoir une conjonction euh, Soleil Vénus euh, pour fêter votre anniversaire, ce qui est quand même euh, de bon augure. Hein. Maintenant il faut quand même euh, mettre des un bémol à cause de la dissonance que vous connaissez et qu'Uranus vous envoie. Euh, S'il y a des tensions, hein, et il va y en avoir hein, forcément, euh, et qu'elles touchent votre couple, euh, n'essayez pas de... d'avoir de, comment dire... Euh, de vouloir avoir raison à tout prix, et de, de, de mettre l'autre plus bas que terre parce que euh, vous avez des, des choses à lui reprocher. Hein? que ce soit quelqu'un euh, sur votre lieu de travail ou quelqu'un que, que vous aimez, continuez à le respecter même si s'il euh, se passe des choses qui vous déplaisent profondément. C'est important euh, euh, que vous conserviez euh, une relation qui ne soit pas complètement euh, hein, euh, euh, cassée, brisée en mille morceaux, ça ne sert à rien! Par ailleurs, il y a Mars qui est aussi dans votre signe, hein, si vous êtes du deuxième des décan, alors là je pense que c'est plutôt positif, bon sauf si vous avez des dissonances dessus, mais ça je ne peux pas le savoir, c'est plutôt positif en tout cas euh, si vous voulez euh, faire de la compétition, démarrer quelque chose, hein, parce que bon 1er août peut-être que vous allez prendre un, un nouveau travail, ou un travail pour l'été, euh, en tout cas il y a quelque chose qui démarre avec Mars, et enfourcher le dada, hein, allez-y, euh, ayez du, du courage, de l'audace, de, de l'énergie, Mars vous donne tout ça et euh, vous pouvez l'utiliser comme vous le désirez, il n'y a pas de... Là elle n'est pas du tout, euh, ne fait aucun mauvais aspect, donc elle ne peut que vous servir, c'est à vous de bien l'utiliser. Deux agréables journées, samedi et dimanche avec la Lune en Gémeaux parce que bon, il y a des projets, et probablement euh, un projet de départ, hein, puisque euh, nous allons rentrer dans les vacances du mois d'août, donc euh, ce sera vraiment très agréable pour vous parce que, bon d'abord vous adorez avoir des projets, et ensuite apparemment vous en avez plusieurs, hein, avec la Lune en Gémeaux, euh, il n'y en a pas qu'un. Vierge et Ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, euh, le lion est encore dominant, bien évidemment, puisque le Soleil est rentré la semaine dernière, et Vénus rejoint le Soleil euh, là dans la semaine, et donc il va y avoir une conjonction Soleil-Vénus, mais en dissonance avec Uranus. Cela dit, ça ne va absolument pas avoir d'impact négatif sur vous, au contraire! Hein? Et là il faut vous laisser faire, hein? par la conjoncture, c'est-à-dire par la vie, hein? laissez-vous emporter dans des euh, dans des endroits entre guillemets où vous n'êtes jamais allé, où euh, à faire des choses que vous n'avez jamais faites, il y a toute une ouverture qui est en train de, de se faire hein, pour euh, euh, ceux du premier er décan en tout cas, et je ne pense pas que les, les aspects en Lyon euh, vont empêcher, simplement vous allez euh, euh, peut-être euh, imaginer hein, euh, des développements justement, aux, aux changements qui se sont euh, produits euh, là depuis plusieurs mois, et euh, votre imagination va être euh, un support pour euh, euh, mieux évaluer euh, ces changements et, et mieux voir euh, comment votre avenir peut se dessiner hein, surtout. Le deuxième e sera un petit peu moins en forme, puisque Mars est euh, en Lyon également, mais euh, bon ne fait pas d'aspect. Donc à Mars en 12, hein, donc secteur 12, euh, bon ce qui vous est conseillé, c'est de vous reposer. Je sais les vierges que vous n'aimez pas ça, hein? vous aimez être occupé en permanence, euh, mais il y a des moments où il faut quand même un petit peu lâcher prise, euh, par rapport au boulot, par rapport au mental aussi surtout, hein, qui est toujours euh, extrêmement actif chez vous, euh, euh, et si vous voulez bien dormir, hein, en plus, euh, c'est vraiment euh, le moment de lâcher prise sur tous les euh, tout ce qui pourrait être des petits soucis, mais que, vous, hein, que votre imagination grandit euh, la plupart du temps. Vendredi et samedi matin seront des bonnes journées avec la Lune en Taureau parce que justement elle occupe votre secteur euh, des voyages, hein, donc euh, ah, c'est peut-être le moment de partir ou de rentrer, hein, ça dépend. Euh, il y en a effectivement pour qui les vacances sont terminées euh, et qui vont reprendre le travail le 1er août. Hein? Donc, euh, mais tout ça se fera plutôt dans une bonne ambiance comme on l'a vu précédemment. Balance et ascendant Balance dans votre bon horoscope de cette semaine, euh, le lion domine, hein, évidemment, puisque le soleil a fait son entrée dans ce signe la semaine dernière, et que votre planète maîtresse, Vénus, le rejoint. Donc euh, bon, tout ça dans un secteur d'amitié, d'entraide, de projet également. Donc vous voyez bien que l'ambiance va forcément être euh, dynamique, euh, que, que vous allez vous investir dans tout ce qui va se passer, et euh, bon, peut-être que vous allez vous faire aussi des nouvelles relations, euh, euh, que vous partiez en vacances, hein, euh, ce qui serait, bon, l'idéal pour vous faire des nouvelles relations bien évidemment, euh, mais même si vous êtes au travail, peut-être qu'il y aura des nouvelles personnes euh, et que vous allez copiner, euh, votre... Euh, disons que la tendance sera au copinage, euh, à la solidarité avec les autres et que ça vous apportera beaucoup de plaisir bien évidemment, puisque Vénus est de la partie. Nous avons aussi pour le deuxième décan un MARS euh, en Lyon, donc là et, il, il va être question certainement de booster vos projets, et peut-être qu'il faudra demander à quelqu'un euh, de vous aider, euh, pourquoi pas? Hein? Euh, le principal, le plus difficile étant de demander. Hein? On a tous euh, parfois des difficultés hein, à être dans la demande, mais là, Bon avec Mars, vous aurez l'énergie, vous aurez la volonté et, et il faudra transmettre cette volonté de concrétiser vos idées et vos projets aux personnes à qui vous demanderez de l'aide. Cela dit, on peut vous la proposer, hein, ça, peut être, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à demander, on viendra vous proposer. Euh, ce serait quand même euh, la meilleure solution. Enfin troisième décan, il y a un petit problème hein, pour vous, quelque chose qui vous tracasse, euh, euh, on le voit avec l'opposition de Mercure et de, et de Pluton, il faut que vous réfléchissiez, il hein, faut vraiment que vous alliez fouiller dans vos souvenirs, dans le passé, il y a quelque chose qui vous dérange et il faut que vous arriviez à le faire remonter à la surface parce que c'est quelque chose que vous avez bien enfoui euh, tout au fond. Samedi après-midi et dimanche seront de bonnes journées avec la Lune en Gémeaux, c'est votre secteur de voyage. Donc c'est très possible que ce soit justement des journées où vous avez euh, peut-être le... vous partez hein, en vacances ou alors vous rentrez. Là on va assister à ce fameux chassé-croisé, des juilletistes et des haouttiens et euh, bah vous en ferez certainement euh, partie, mais euh, tout ça dans une... Je veux dire, il n'y aura pas de nostalgie si vous rentrez, vous serez content, et puis vous serez évidemment encore plus content si vous partez. Il y a du plaisir avec Vénus! Musique Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, le Lion euh, a toujours l'avantage sur les autres signes, d'abord parce que le Soleil s'y trouve depuis la semaine dernière, et Vénus, planète d'amour et d'argent, fait également son entrée en Lion. C'est un signe qui donne à voir hein, le Lion, donc euh, peut-être que vous aurez quelque chose à donner à voir. Si vous êtes artiste par exemple, vous pouvez euh, exposer vos œuvres, les vendre, euh, être, euh, euh, voilà, mettre vos productions en, en lumière hein, avec euh, ce soleil du Lion qui est vraiment euh, très lumineux, hein. c'est le moment de l'année où c'est vrai il est au plus haut dans le ciel, mais il est au plus haut dans votre ciel, à vous aussi. Donc euh, il y a ce côté euh, on montre, hein, euh, Or vous, vous êtes réservé, très souvent en retrait, et vous n'aimez pas euh, le côté show off, hein, vous n'aimez pas trop euh, montrer, mais euh, là vous vous ferez euh, violence parce que vous saurez que c'est important. Euh, alors maintenant même c'est important euh, si vous voulez euh, euh, séduire, hein, parce que il y aura quand même une notion de séduction qui sera bien euh, sur le devant de la scène, et bon euh, je vous fais confiance, hein, vous les Scorpions, euh, vous savez séduire, mais alors essayez de séduire sans, euh, comment dire, euh, sans envahir l'autre, hein, euh, vous ne lui envoyez pas 150 000 euh, textos, hein, il faut rester un petit peu toujours euh, sur la réserve, et un petit peu mystérieux parce que c'est votre, c'est dans votre ADN, et c'est ça qui plaît finalement chez les autres, c'est vraiment l'arme de séduction du Scorpion, c'est son côté un petit peu mystérieux. Hein? Il y a un petit couac hein, pour le deuxième décan avec Mars qui est en haut de votre ciel aussi, en Lion, et euh, vous pourriez euh, avoir quelques soucis avec l'autorité, que ce soit la vôtre ou celle des autres, euh, essayez de ne pas vous buter, hein, de ne pas être complètement, euh, de ne pas vous obstiner à, à vouloir imposer euh, vos volontés, soyez un petit peu plus souple que ça. Mardi et mercredi matin seront de bonnes journées, vous aurez euh, droit à une lune en cancer donc ce sera euh, assez réjouissant hein, que vous partiez en vacances, que vous en reveniez, euh, euh, bah, ma foi, vous y trouverez votre compte hein? et euh, il pourrait même y avoir une petite soirée entre amis ou quelque chose de d'un petit peu convivial dans la soirée et euh, bah, bah, vous vous laisserez un petit peu plus aller que d'habitude, vous serez beaucoup plus euh, communicatif et, et même assez souriant. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, que des bonnes nouvelles! Euh, le Soleil en Lion va être rejoint par Vénus, planète d'amour, alors euh, bon, si vous êtes sensible à cet aspect, euh, c'est sûr que vous allez euh, être plein d'amour, plein de glamour, vous allez euh, vouloir séduire, ou alors c'est vous qui serez séduit par euh, un endroit, une personne, euh, Laissez-vous faire, hein, franchement, euh, alors sauf si vous êtes avec euh, quelqu'un de jaloux, hein, ce qui est possible, euh, ne bah, n'attisez pas euh, sa jalousie, mais bon, vous serez, c'est vrai, très à l'aise euh, dans tout ce qui est séduction, et euh, bon, allez-y, hein, ne vous mettez pas de limite D'ailleurs, euh, bon, euh, c'est rare hein, que vous vous mettiez des limites. Et alors des limites, vous n'en aurez pas non plus pour certains, euh, avec euh, le bon aspect que Mars vous envoie également depuis le Lion. Hein, vous aurez euh, le goût euh, de l'aventure, du danger, euh, vous aurez besoin, envie d'explorer euh, de nouvelles contrées, euh, même si c'est dans le département voisin, mais vous aurez besoin, euh, vraiment, hein, besoin d'être ailleurs, de ne pas... Euh, euh, de, de, de sortir hein, de, de votre trintin, de votre routine et euh, donnez-vous les moyens de le faire hein, parce que même, alors si vous ne pouvez pas partir en vacances, parce que vous n'avez pas les moyens par exemple, eh bien, trouver un, un autre moyen euh, de vous évader, de, de, de sortir hein, de, de, de vos habitudes, peut-être simplement grâce à un livre que, dans lequel vous allez rentrer qui va vous passionner, euh, une trilogie, hein, c'est mieux, ça dure plus longtemps, euh, ou alors euh, bah, vous allez vous mettre dans une série euh, télévisée ou euh, hein, pareil, vous serez, aurez hâte de retrouver euh, les épisodes euh, chaque soir. Mercredi après-midi et jeudi, euh, non seulement la Lune sera en Lyon, mais on aura une nouvelle Lune, hein, donc elle est très positive pour votre signe, elle est claire, vous le savez, votre secteur des voyages, euh, et que vous rentriez ou que vous partiez, de toute façon ce sera la même chose, il y aura du mouvement, vous serez ailleurs, vous serez dépaysé et ça vous rendra heureux, vous serez bien dans votre peau. Musique Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, euh, bah comme pour les autres signes, c'est le Lion qui domine et le Lion est euh, un, euh, rejoint dans la semaine par Vénus, et puis il y aura aussi en fin de semaine une nouvelle lune. Donc voilà le signe vraiment est dominant, c'est le signe solaire, il est important et il représente pour vous euh, bah, les crises un peu que vous pouvez vivre, euh, et ces crises qui peuvent amener parfois à des transformations. Alors si vous êtes de ceux qui euh, ont un, un problème de couple par exemple, ça peut être un moment euh, phare, euh, un moment important pour euh, rentrer dans cette crise et essayer de voir quel sens elle a, qu'est-ce qui ne va pas exactement dans votre couple, il y a une notion souvent euh, dans, ce, dans cette configuration euh, d'analyse, il faut analyser les choses. Alors il ne faut pas ne rester que dans l'analyse hein, bien évidemment, euh, parce qu'on peut analyser les choses à l'infini, il faut trouver des solutions, hein? et ça, ça va être un petit peu plus difficile, mais vous allez vous creuser la tête. Hein? Je, je le vois à la conjoncture, vous allez vraiment faire des efforts pour trouver un terrain d'entente, pour, pour essayer d'apaiser finalement, toujours si vous êtes en crise, hein? vous n'êtes pas tous en crise, hein? mais certains d'entre vous effectivement ont un petit peu plus de mal parce que Saturne est chez vous. Hein? Donc à partir de ce moment-là, euh, il y a des... Souvent ça produit des, des, des ennuis, euh, des situations un petit peu euh, frustrantes, euh, et vous ne savez pas comment faire, vous êtes perdu, euh, ça tourne dans votre tête, euh, donc vraiment, c'est le moment, grâce aux, aux influx du Lion, de hein, vous, vous mettre l'un face à, face à l'autre, et d'essayer de trouver une solution, tout en analysant bien les ressorts hein, qu'il y a derrière les apparences, parce que le Lion c'est souvent des apparences. Vendredi et samedi matin euh, devraient être assez agréables, la Lune occupera votre ami euh, Taureau. Et euh, ma foi, bah, vous vous sentirez plutôt en position de force, ce n'est pas euh, toujours le cas, euh, et là, vous pourrez imposer un petit peu vos idées, votre volonté, euh, toujours si vous, dans, dans, dans cette idée hein, de, de transformer une situation, de d'effectuer de, de, une espèce de mutation euh, finalement euh, des énergies qui étaient négatives, de les transformer en énergies positives. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien votre signe opposé et complémentaire, le Lion étant vedette. On l'a vu avec l'entrée du Soleil la semaine dernière, et cette semaine c'est Vénus hein, qui, qui atteint le Lion. Donc les autres sont prédominants. Hein, votre rapport aux autres, votre relation de couple, la façon aussi dont vous êtes en, en relation avec les autres, dont vous les aimez et dont vous exprimez euh, ces sentiments. Or les planètes, le Soleil, Vénus, vont être en dissonance avec Uranus et il va y avoir des tensions. Alors est-ce que ces tensions vous allez les garder à l'intérieur de vous ou est-ce que vous allez les exprimer? Moi ce que je vous conseille, bien évidemment, c'est de ne pas les garder pour vous parce que c'est un peu de la dynamite. Hein, euh, un jour ou l'autre, si vous ne sortez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut faire un effet cocotte minute. Hein. Donc euh, trouvez quelqu'un à qui en parler, parlez-en avec votre partenaire si le problème se situe avec lui ou avec elle, L'important là, euh, avec le lion aux commandes, c'est de communiquer. Hein? Donc ça c'est valable pour ceux qui ont bien évidemment la dissonance d'Uranus. Après d'autres vont se trouver avec Mars qui va être face à eux, mais je pense plus que ça va être... Euh, que vous allez avoir un choix à faire. Alors certes, vous allez devoir y réfléchir, hein? ne, là ne, il ne faut pas... Euh, bon je sais que vous avez beaucoup d'instinct et d'intuition et que vous savez les choses avant d'y avoir réfléchi, mais là il faut réfléchir, hein? c'est une opposition, soleil, mars, hein? avec une opposition il faut toujours réfléchir, il ne faut pas agir de, ma de manière impulsive et il ne faut pas laisser l'autre, agir de manière impulsive aussi. Donc vous calmez les choses, hein, si, euh, si l'autre veut prendre des décisions, par exemple, vous calmez le jeu et euh, vous, vous incitez tout le monde ou votre partenaire bien évidemment à réfléchir, à se poser et à réfléchir. De bonnes journées, Samedi après-midi et dimanche avec la Lune en Gémeaux, c'est une, une configuration où vous êtes un peu plus sûr de vous, plus en confiance avec vous, avec votre séduction, avec vos qualités, avec... Vous savez ce que vous pouvez apporter aux autres hein, euh, euh, sous cette conjoncture et euh, bon ça peut vous aider dans le... Euh, justement, si vous êtes de ceux qui ont un choix à faire ou si vous êtes dans les tensions euh, avec quelqu'un, euh, bon, vous aurez euh, en plus de ça une bonne dose d'humour et parfois ça détend bien euh, les situations. Poisson et ascendant Poisson, dans votre horoscope de cette semaine, il y a prédominance du lion, hein, un signe de feu, alors que vous, vous êtes un signe d'eau. Euh, le soleil euh, y est rentré la semaine dernière, euh, Vénus y fait son entrée cette semaine, Mars s'y trouve et il y a la nouvelle lune hein, qui va le, le premier. Donc, euh, voilà, on peut dire que vous êtes euh, complètement sous... Euh, euh, l'influence, j'aime pas trop ce mot, mais hein, vous êtes un peu atomisé par le lion. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que euh, vous allez euh, très certainement rendre des services à droite à gauche, parce qu'on vous les demande et que vous savez pas dire non, et que c'est difficile pour un poisson de pouvoir dire non. Alors il y en a qui se sont affranchis, hein, euh, qui ont euh, dépassé leurs propres limites et qui savent euh, aujourd'hui dire non. Mais vous êtes quand même une majorité euh, à être de, de gentils poissons, qui veulent plaire, qui veulent se faire aimer, et dire non c'est hein, imposer une limite hein, finalement euh, aux autres. Mais je pense qu'il faut apprendre à dire non euh, quand on est poisson, que c'est important et que euh, bon, avec les planètes en lion, vous allez être extrêmement sollicité par les autres, on va vous demander des services à droite à gauche, et euh, il va falloir à un moment ou à un autre que vous puissiez euh, refuser parce que il faut aussi penser à vous, il faut aussi penser à votre bien-être, euh, et euh, bon vous me direz oui mais c'est égoïste, non! Ça n'est pas égoïste que s'occuper de soi et, et, et de faire en sorte d'être bien dans votre peau et non pas euh, euh, sans arrêt euh, euh, taillable et corvéable à merci. Vous n'avez pas, euh, quand même, euh, bon, vous n'êtes pas euh, de ceux qui euh, qu'on peut manipuler comme ça. Euh, euh, enfin, il faut que vous vous disiez que vous n'êtes pas de ceux qu'on manipule, parce que c'est vrai que euh, bon souvent euh, le Poisson a tendance à se laisser faire, hein, parce qu'il ne veut pas de conflit. voilà. Lundi après-midi et mardi seront des bonnes journées avec la Lune en Cancer, elle sera valorisante hein, pour vous. Euh, vous serez fiers de vous, fier de votre famille aussi, puisque le Cancer c'est le signe de la famille, ou de vos enfants, enfin de vos enfants, ou de vos parents, enfin il y aura un élément de fierté qui fera que ben, ce sont de bonnes journées qui vont se présenter à vous. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, euh, d'ici là, pour plus d'horoscopes, vous pouvez appeler le 3210 ou euh, aller sur les sites de rtl.fr ou du figaro tv magazine. Bye bye!